Ah, oh, putain. Putain. C'est pas mon lit, ça. Et où, mon PC Qu'est-ce qui se passe Fils, viens vers moi. Ouais, il nous faut de l'eau. Il faut que j'y rentre. J'ai pas. Attends, mais il faut que je vois mes, mes abonnements. Euh... Ah. Voyons voir. Ah. Il y a un Arthas qui me dit que je suis un enculé. Ah, bah super. Allez. Waaaaaah. Ouais. Histoire de Koalone alone. Eh, t'as un plagiat. Eh. Hey. Mais toi, je te reconnais. Tu es. Attends, samedi dans l'œil, euh, tu es Kirby dans l'univers Pokémon, euh, accompagné de son fidèle ami euh, Kuku. <rire> bon, quoique, quoi, attends, est-ce que je peux lancer l'introduction avant Ouais, ah, je vais lancer l'introduction, désolé. Bon, bah, attends, je vais, je vais aller dans le tuyau, comme si l'introduction est là. Ah, eh ben, elle est là. Bonjour, c'est moi, ce Geek, vous savez votre youtubeur préféré. Et aujourd'hui, on est sur Supraland. Alors évidemment, vous voulez me dire, c'est quoi ton jeu de merde C'est pas un jeu de merde, c'est un très bon jeu, parce que c'est les créateurs de Supra Ball. Vous savez, le jeu de foot euh, avec des gros canons. Bah là, ils ont fait un jeu d'aventure. Bon, je peux prendre ton épée Ah merde, je l'ai défoncé. <rire> bon, en vrai, pourquoi j'ai pris ce jeu et C'est parce qu'ils m'ont passé une réduction de. Ah, mais attends, mais attends, je vais vous expliquer le jeu d'abord. Donc, c'est un jeu qui est créé par les créateurs Super Bowl. Mais ils m'ont passé à une réduction parce que j'avais acheté leur jeu. Et cette réduction était de 50, donc je me suis dit, et pourquoi pas j'ai pas essayé Super Bowl, mais le style graphique, je l'aime beaucoup. Ah, c'est les bleus, c'est des méchants. Ah, il le casse Enculé Euh, côte au pleuville, toc, ok. Euh, comment on fait euh, if you're fast. Oh putain, mais fais chier Bon bah du coup, on va faire ce qu'il nous reste à faire, hein. acheter le <rire> l'argent. Non, on va prendre ça. C'est bon, tu vas réussir à ton business. Waouh, mais je vais très vite. Un Spin and sun. -on. on dirait que je suis en train de jouer à comment il s'appelle déjà ce jeu où tu fais comme si euh, tu avançais le jeu et volant, voilà. Waouh Non mais je veux pas revenir en arrière. Non, je peux pas. Salut. Mais pourquoi t'es à l'entrée du village, connard Connard Ah non, j'ai entendu un prix. Non, une menace Une menace Ah Eh. Et... je peux sauter même si je suis mort. C'était un, un machin, mais là je pourrais les avoir facilement. Hein. Oh bah <rire> Quoi faire de plus Je <rire> nique le truc quoi. J'ai même pas besoin de faire cette épreuve. Oh Dommage. Ah Ah putain, ils sont un peu idiots quand même. Ouah, wow, mais ils sautent Avec ça déjà. Oh mais y a toute la tribu, vite Il faut que je m'enfuis. Vous m'aurez Oh la vache Mais marre. il était sur moi depuis le début Mais je l'ai tué L'ornec C'est quoi ça J'ai des coquillages <rire> Oh mais le jeu putain... Au début ils font du football et après ils font ça quoi. Putain, des génies. Attends ça, ça a activé ça Ah non c'est un... Connard Bon bah on va laisser fermer hein Ouais, passe moi un truc. Une armure <rire> Putain, j'ai un ridicule avec l'armure quand même. Waouh, il y a une fumée bleue. Waouh, wow, ils font de la potion magique. Just once, je sais. <rire> Et j'ai rien d'autre après. I'm not cooking everything is there. <rire> je sais. you want some cook. <rire> ah mais, Co. Nard. Ah mais je me faire harceler Mais c'est bon, je suis pas Saint-Denis non plus. J'ai oublié de se casser ce petit bois. <rire> ok, là. Non Non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, aide-moi Le cube Le cube Mon ami Ouh. Putain. Ah C'est pas vrai que je voulais ça depuis le début. Ah, ok, c'est un moulin Ah Du coup, ça veut dire qu'il faut faire contrepoids ici. Et le problème, c'est que. Il faut que j'assède le truc. Sans me faire mal. Mais laisse-moi passer Que par là Ça peut être parfait Il faut être 50-50 avec Putain alors Peut-être que je peux faire carrément ça plutôt Quel con alors Ouah Un peu plus loin Pour faire un peu la distance Bon très bien je l'ai dégagé même Ah C'était ça la logique qu'il fallait faire Putain mais je suis con quelquefois Non Merde c'est pas ça que je voulais activer Wouah Un super laser Bon alors évidemment il faut que je vous dise quand même un truc quand même en attendant que je cherche euh, la suite. C'est que euh, ce jeu il est en assez anticipé et du coup là il est en version 4.5 si je dis pas de conneries. Ou peut-être qu'un point Et du coup bah en ce temps bon. Je sais pas si c'est quoi les changements parce que j'ai vu vite fait les changements quoi. Et en vrai, pour l'instant, je les vois pas les, les changements qu'ils ont fait, hein. Parce que c'est que le début du jeu, je tiens à préciser. Ona, oh, no, you have a gun for uh, open this, ok, dude. Boom. Thanks, uh, you magic door open. Il va mourir, lui. Non, il s'enfuit, hein. Attends, je veux le suivre. Thank you, magic door opener. Mais putain, mais t'es devant la prison des bleus. Bon. Du coup, on va s'arrêter sur ce beau château. Bon, il est moche, mais bon, hein, il, faut, il faut savoir ce qu'il faut faire. Hein. Ah, bah, il est mort, lui. Eh hey, mais attends, c'est... Hey, eh c'est... Merde, c'est Musclor. On le connaît avec ses cheveux blonds. Et sa tenue à moitié à Paul. Bon, bah, voilà. Hein, c'est la, la fin du, de la vidéo. Donc, si t'as aimé euh, ce jeu, bah... Mets un pouce bleu. Si tu veux voir la suite, mets un pouce bleu. Si tu... Voilà, mets <rire> un pouce bleu, et ensuite, bah commente si tu veux voir la suite pour être sûr et certain. Et puis, n'hésite pas à partager à tes amis s'ils si n'ont si, si, si pas découvert ce jeu. Et après, on va peut-être attaquer cela. Bon, bah, du coup, je vais retourner à la maison, moi. Je vais faire mon roleplay, je vais faire euh, la partie où je vais dormir. Chut, je fais un peu du hors-cam, mais bon, voilà... Non, ah, oui, ça va être pas. Quel combat. C ce sera puni pour moi, voilà. Bon, allez, j'en ai marre de cette politique. Je vais dormir. Allez, salut. Avec mon armure. <rire> J'ai... j'ai... j'ai... j'ai envie de toi venir.